Le soleil vient de se lever, Omicron et le CES sont les nouveautés. Nous on est contents de retrouver l'ami GLG. En fait, c'était pas Omicron, c'était Delta Micron. Enfin bon, après voilà, on va pas la refaire non plus. Hein. <rire> J'ai loupé, j'ai loupé, j'ai loupé, loupé, loupé, loupé, loupé le truc, j'ai loupé le début, voilà. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du guide du 11 janvier 2021. Je suis GLG, votre audio d'Accro, on vous rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et séries télé, by GLG, la du petit déjeuner et toute la journée en replay. Bon, on se retrouve également le mercredi à 16h pour un live sur Twitch, le samedi à 10h du matin pour un live sur Twitch et un dimanche sur deux, à 16h pour vous faire gagner des cadeaux en live sur Twitch. Si tu n'es pas encore, sache que je suis actuellement en live sur Twitch et qu'actuellement il y a tv Bonjour à la mi-du matin et euh, Wizbot notre robot modérateur. Bienvenue à lui. Allez, on commence l'émission avec une spécialité en remerciant nos tipeurs. J'appelle la seule émission qui fonctionne au café. Vous pouvez nous aider à financer cette émission. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Le mois dernier, on a validé les 100% pour deux émissions par semaine. Pour l'instant, on est à 80% du financement pour une émission par semaine. Tu peux aller sur Tipeee, m'offrir un café, voir ton nom dans clignoter dans la, la barre de menu ici, et tu participeras ainsi l'autre tipeur. Et je vous rappelle, chaque euh, tipeur reçoit également toutes mes reviews 24 heures avant tout le monde. C'est-à-dire que vous allez sur Tipeee, vous inscrivez pendant tout le mois en cours, vous recevrez bah, toutes les vidéos 24 heures avant tout le monde. Ce qui peut être intéressant pour les, quand on a des codes promo qui sont assez limités. Enfin bon, on va pas trop vous pour spoiler, mais bon, voilà, un petit peu, voilà. <rire> Amis du soir, hein ah, t'es où T'es où pour être aussi le soir au Québec Au Mexique oh, Nos amis de Tabarnak, là-bas, par exemple Voilà, Dis-nous où tu es Voilà, ça, j rappelle L'émission est diffusée en live sur Twitch, en enregistrement local, et on, on la diffuse sur YouTube dans la matinée. Voilà. Bon, spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, ça fait plaisir, ça permet à l'émission d'être mieux référencée sur YouTube. Si en plus de ça, on peut mettre un petit commentaire, je veux dire, là, euh, c'est le combo royal. 80 euh, en Moselle. Ben bah, euh, matin, 80 en Moselle, en <rire> Moselle France. Non, ça va quand même un petit peu. 80, <rire> bah, 80, oui, c'est du soir, euh, du matin. Pour moi, c'est plus très tôt le matin que tard le soir. Ça dépend euh, à quelle heure tu rentres de boîte. Voilà. Donc cas c'est également de se mettre un pouce en l'air, un commentaire, et ça sera tout. Euh, et puis on dira que peut-être ça va le faire. Bon, allez, on parle un peu des news du jour. Alors c'est vrai qu'au niveau des news, on est un peu le cul entre trois chaises. Ben oui, ben oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, ben bah oui, on a fini le 11 novembre, grosse promotion, nana. Après, il y a eu Noël, bon, petite fête euh, religieuse et tout. Voilà, donc on a eu Noël, oh, petit Jésus, tout ça, tout ça, tout ça, les petits cadeaux, trucs. Bon, alors on a eu Noël, donc ça, que Noël est passé, c'est vrai qu'on sait qu'au mois de janvier, c'est un peu plus détendu puisque tout le monde voulait sortir ses produits avant Noël pour en vendre un maximum. Ensuite, on a le CES de Las Vegas, donc tous nos journalistes, nos marques, et tout sont toutes partis au CES, enfin, beaucoup sont partis et parties encore, ou alors pas parti et rester chez elle et tout. Enfin, pas mal de marques n'ont pas fait des placements ou annulé et tout quoi. Comme là tout ça, tout ça. Au micro, Delta, Delta, micro et tout. c'est c'est une fake news, apparemment. Enfin bon, c'est la merde. <rire> si je dis que c'est la merde, c'est une vraie news. <rire> bon, et euh, voilà. Donc, ils sont tous au CES de Las Vegas. C'est tout. Voilà. Donc, alors, je suis, je sais pas, je vais aller, euh, je suis abonné à quelques chaînes et tout, mais il se passe rien. Hein. Les seuls qui sont, euh, <rire> voilà. Quand je dis, oh, on a moins de travail. Bah ouais, bah, on devrait en voir plus alors. Mais non, <rire> on en voit un peu moins et tout. Donc, il euh, y a le CES de Las Vegas. Donc, c'est vrai que c'est assez calme puisque les marques font des annonces, mais seulement au CES, ou alors euh, ils utilisent un peu des modèles qui vont arriver et tout. Et ensuite, voilà, ça c'est notre deuxième chaise, et notre troisième chaise, c'est maintenant le jour de l'an chinois, qui sera donc cette année du 29... Enfin, les vacances, le jour de l'an chinois sera début février, on est d'accord, mais les vacances commenceront seulement du 29 janvier au 6 février, qui permettra de prendre une vraie semaine de jour de l'an chinois. Donc, bah, il se, rien. <rire> il se base à rien, parce que voilà, fini Noël, euh, les autres, ils attendent le jour de l'an chinois, et euh, toutes les marques sont au CES de Las Vegas, Bon ben bah voilà. Bon à part quelques trucs qu'on a vu tourner sur toutes les chaînes YouTube parce qu'on voit quasiment toujours les mêmes choses, hein, le petit robot qui parle, les Tesla euh, en mode euh, Subway euh, qui passe dessous et tout, ah, c'est révolutionnaire. Mais mettez un métro, métro c'était pareil, <rire> pas point de la hein. <rire> Mais voilà. Après bon, c'est voilà, il y a un peu que ça et il faudra s'en contenter. Bon, une news qui est assez intéressante, c'est que bon, vous avez compris, il y a une espèce de, de nouvelle revanche où les Taïwanais, euh, voilà, les Chinois veulent reprendre Taïwan alors que bon n'a jamais été à eux hein, à la base. Je vous rappelle Mao, truc, là il a perdu. En le perdant, en mode capitaliste sont partis à Taïwan, protégés par les Américains et le Japon. L'île qui appartient quand même un petit peu au Japon, puisque quand vous allez sur l'île, vous avez vu voir qu'il y a beaucoup de dominance japonaise. Hein. Il y a beaucoup de quartiers on se croirait vraiment à, au Japon et tout, pour avoir fait les deux, étais vraiment à Taïwan. C'est vraiment ça sous protection des américains et des japonais encore une fois, donc ils sont là-bas en mode capitaliste, c'est le, le Taïwan dollar, internet, la liberté, tout, enfin la Chine parfaite quoi, en gros, ils parlent chinois, ils ont le dollar, ils ont internet, c'est <rire> voilà. donc les chinois veulent reprendre ça, donc il y a quand même une grosse tension euh, géopolitique, un peu avec tout ça, c'est reconnu, pas reconnu, mais c'est vrai que quand on était en Chine, c'était vraiment China mainland, c'était vraiment l'île de la Chine, tu vois ils l'appelaient vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'ils les toléraient. En même temps, les perdants ont toujours tort. Hein. Ils ont perdu, on leur a laissé ça. Et les Chine c'est comme ça, tu fermes ta gueule. Bon, on est d'accord. Voilà. Maintenant, euh, Robolt, voilà. Bon, les Taïwanais qui ont quand même décidé de marcher un peu tout le monde ont regardé un petit peu dans les téléphones Xiaomi. Et apparemment, donc quand vous faites une requête sur un téléphone Xiaomi, ça envoie à un serveur, forcément, et certainement, des serveurs qui sont de Xiaomi. Et il y aurait pas mal de, de, de mots qui seraient filtrés et de choses qui seraient un petit peu analysées et déportées. Alors... C'est là où euh, se pose un peu euh, en libérateur Taïwan en disant, bon bah quand même, il euh, y a pas mal de trucs comme notamment le Tibet Tibet libre, Taïwan libre et tout, pas mal de mots qui sont censurés et sur lesquels il pourrait ne pas y avoir de requêtes, de, de résultats ou des résultats complètement différents et tout. Alors, est-ce que les Xiaomi sont complètement vé vérolés Est-ce que le succès de Xiaomi en Chine serait lié au fait que son président, directeur général, euh, milliardaire... Soit un petit peu du parti, mais bon aujourd'hui pour être un peu milliardaire en Chine, il faut être soit en être, soit être bien copain avec eux. Voilà. <rire> On parlera du dernier Alibaba qui a voulu faire le rebelle. Je a pas fait le rebelle longtemps lui. Hein. <rire> voilà, la Chine c'est la Chine. Hein. Alors, soit tu l'aimes, soit tu les quittes. <rire> comme dirait notre ancien président. Donc, il ben, y aurait pas mal de requêtes qui seraient, et c'est vrai que les ROMI sont quand même un petit peu une usine à gaz, et que eux aussi, ils ont bien dû se rendre compte que, s'ils n'ont pas la puissance de Google au niveau des moteurs de recherche, pour pouvoir traquer un peu, comme comme Google, comme Facebook, pour pouvoir traquer vos informations et pouvoir remonter un peu de trucs et en faire un business, bah, ils ont quand même une ROM, lui, qui est quand même une espèce de euh, de filtre passif où quoi que tu fasses, tu es obligé de passer par leur putain de ROM, et que bah c'est eux qui gèrent les requêtes, c'est eux qui gèrent un petit peu tout ça, et qu'il y a moyen de récupérer pas mal de trucs, et que c'est une source d'information, et comme aujourd'hui les Xiaomi, il y en a partout sur la planète, c'est une puissance atomique, hein, vraiment. Donc, est-ce que les Xiaomi, les téléphones Xiaomi, leurs ROM sont complètement je ne vais pas dire vérolées, parce qu'elles sont quand même bien sécurisées, mais est-ce qu'ils vous espionnent et ils vous traquent J'ai envie de vous dire, euh, oui, ça paraît un peu flagrant, ça paraît un peu flagrant, est-ce que plus ou moins que Google et Facebook Ben oui, non, peut-être, mais enfin bon, vous avez peut-être le cloud, moi j'ai un téléphone Xiaomi, encore qui me reste, il y a le cloud MUI, il y a pas mal de trucs MUI qui sont vraiment dédiés à eux, et à mon avis, qui ne sont pas moins innocents que les services Google ou Facebook, ou toutes les autres choses gratuites qu'on vous promettrait, et qui ne le sont pas. Voilà. Donc voilà, bah un peu, euh, ça fera un peu partie de mon titre putaclic. Alors est-ce que vous pensez, vous, dans les commentaires, que Xiaomi était vraiment euh, vous espionne, vous traque, ou vous en battez les couilles De toute façon, ça part aux Chinois, ou que ça parte au stade américain, ou que ça non, dans tous les cas. De toute façon, euh, voilà, pas vraiment le choix. Voilà. À partir du moment où il y a le prix, euh, c'est toi le produit. Voilà. Bon, les deals du jour AliExpress, qu'est-ce qu'on avait Hier, il y avait des trucs pas mal. Hier, il euh, y avait des haut-parleurs, là, les, les QCI à 32 euros, ça c'est pas mal. La montre à langue, là, j'ai vu, c'est pas, pas mal de clics. Beaucoup ont craqué parce qu'à 21 euros, on a quand même une petite montre automatique euh, qui euh, pas piquait des hannetons, hein, comme on dirait. Comme on dirait hein, très bien l'Unicem. Et voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a, a l'enceinte en Ah, l'enceinte en était vraiment bien. Vous avez testé et tout, très très dynamique, fonctionne très très bien. Et le petit porte de carte en fibre de carbone, ça, c'est les deux produits du jour qui m'intéressent. Les vêtements Télétoys, ça me boudine, je veux dire, ça, voilà, ça me fait un, ça me fait un cul d'éléphant, donc. Euh... Bon, <rire> bon, tipeee, on est à 161 euros, soit à 80%. Si vous voulez faire un petit café, bah, à votre bon cœur, monsieur Adam. permettra d'avoir demain un, un live atomique. Bon, le geek.tv, ma vie, mon œuvre, ma YouTubeographie et les vidéos que je regarde et qui m'intéressent vraiment. Les secrets de la couverture du magazine The Economist. Ça, j'adore. J'aime bien lui comment il fait. Il parle, il explique un peu l'analyse. Et c'est vrai que bon, bah, les puissants savent un peu ce qui va nous arriver pendant l'année, eux sont pas voyants mais euh, un peu quoi voilà. il y avait aussi euh, révélation des coordonnées où se trouverait un portail galactique j'aime bien le, les histoires de après on prend, on... il faut en prendre et en laisser encore une fois, c'est pas tout faux mais il doit quand même y avoir un peu de vrai voilà qu'il y a les, les vaisseaux galactiques, les nos frères de l'espace qui viennent nous voir et tout ils partent pour une communauté et tout, Alors, après bon quand tu commences à mélanger le les trucs nazis là sur l'antarctique et tout là, bon ça va peut-être un petit peu loin, mais bon, après un temps, ça se trouve, si, malheureusement, il y a un petit peu de vrai, c'est quand même atomique. Voilà, je vais regarder ça parce que, voilà, au moins, vous regardez ça comme un truc de, de SF et de science-fiction. Tu te diras, oh, putain, les mecs, ils ont quand même soit l'imagination ou soit en fait, c'est tout vrai et que on est quand même, euh, on nous ment, on, on, on nous ment, on nous ment, on nous spoli, <rire> spolie, Bon, euh, la batterie extérieure, la vidéo d'hier, les routes de l'impossible, ça, c'est mon nouveau rendez-vous préféré. Il y a une vidéo très bien de jolie couvreur. Il y en a qui suivent un peu sa chaîne et tout réincarnation, à mes karma, ah euh, moi je suis un fond dans l'ésotérique en ce moment donc du coup c'est très très intéressant, elle explique un peu l'âme, le karma, le, le, ce qu'en pensaient les philosophes et tout, super intéressant. Encore une fois, on en prend. Moi je vous dis regardez tout ça comme un divertissement, soit vous dites ah oh, non, soit vous dites ah oh, pourquoi pas, faut, dire, oh, faut rester ouvert un petit peu à tout hein. Qui, si à 4 ans, je devrais dire qu'il y a un virus mortel qui allait arriver sur la planète et que toute la planète elle se retrouver en quarantaine, moi Dieu Dieu GG, faut, faut arrêter le faut arrêter le cannabis même menté hein voilà genre, dis il a, voilà il y a des choses qui arrivent hein, comme quoi truc truc qu'on n'aurait pas cru possible qui peuvent arriver. Le top 10 du rap et tout voilà vous retrouve toutes mes vidéos le site s'appelle le j'essaie de poster tous les jours voilà de reprendre un petit peu le rythme bon je vous rappelle le samedi on fait le déballage ou surtout la présentation de tous les produits que j'ai reçus. donc on a parlé du hub orico des produits comme ça samedi on le refera encore une fois avec les produits que j'ai reçus cette semaine pour l'instant j'ai reçu deux ou trois produits plutôt sympathiques. en plus ça hein. voilà, on en parlera peut-être dans les reviews à venir hier il y avait donc le test de la batterie Veger A100, une batterie qu'on je vous ai présenté dans un des samedis où on fait les déballages une batterie Externe, alors beaucoup me disent oui, 30 balles pour un chargeur, c'est les prix, attention, c'est pas uniquement un chargeur mural, c'est un chargeur mural qui intègre une batterie intégrée de 10 000 mAh, donc c'est une batterie externe et un chargeur mural, c'est soit un chargeur mural qui intègre une batterie externe, c'est-à-dire quand tu l'enlèves du mur, il y a quand même une batterie dedans, soit une batterie externe qui, pour la recharger, intègre un chargeur mural tout ça de 20 watts et tout. La vidéo a plutôt bien marché puisque c'est le genre de produit qui, je sais pas, j'étais sûr, euh, tout, tout le monde est ah, je connais déjà, oh, il y en a déjà, oh, connu, oh. ah ben non, <rire> là coup là non, <rire> j'ai pas eu de, ah, je connais, euh, franchement, euh, voilà. Non, non, c'est vraiment un truc, euh, voilà, apparemment, je sais pas, ce peut-être pas encore commercialisé euh, sous d'autres marques et tout, c'est peut-être les premiers, mais le produit est très sympa et tout. Voilà, donc je leur ai envoyé la vidéo hier, ils étaient assez contents et tout. Encore une fois, le but c'est de faire connaître le produit. Je vais les relancer aujourd'hui en disant « Hey, vous savez qu'on fait un giveaway tous les dimanches sur deux et qu'on fait gagner des cadeaux à nos abonnés. » Par exemple, on a déjà une caméra IP validée, peut-être qu'on pourrait gratter une batterie externe avec Vega pour vous faire gagner ce dimanche par exemple si tu es inscrit sur Twitch mais et que tu me follow tout ça c'est gratuit tu participeras au live gratuitement tu peux gagner des cadeaux gratuitement c'est les marques qui te les envoient c'est même pas moi qui paie c'est même pas moi qui régale enfin un petit peu je fais l'entremetteur mais voilà. on travaille avec les marques et après on leur demande s'ils veulent bien envoyer des cadeaux à nos followers sur Twitch le lien est dans la description par exemple bon les magouilles la vie, mon œuvre et mes <rire> Non, mais non, non, pas mes ouilles, mais non, mes genouilles, mes genouilles. Bon, bien, ça va, tout. tout je cours plus trop, là, je fais du rameur. Voilà. Bon, j'ai essayé de poster des, des articles. J'ai pas eu trop, trop le temps euh, cette semaine. J'ai pas eu trop le temps et le courage. Je sais pas trop quoi poster. Puis après, à chaque fois, je me trouve des excuses. Donc, je vais m'y remettre aujourd'hui. Je vous parlerai de cette nouvelle montre dont on parlera tout à l'heure dans les reviews à venir. La vidéo de vendredi, ce sera donc le Ulephone Armor X10, dont le tout ça dépendra carrément du prix qu'elle va me donner. Ça me donne un prix euh, qui est euh, apparemment annoncé, c'est-à-dire 129$, moins 20$, dollars, 109$, dollars. et là, euh, ouais. Après, au-delà de ça, bon, même s'il a des petites caméras Samsung à l'arrière qui font des photos et des vidéos pas dégueu, ça reste un téléphone avec un Helio A22, ça fait quand même 100 000 sur tout comme hein, malgré tout. Et euh, 4 plus euh, 32, plus. Il y a pas mal de trucs qui sont bien, mais bon, ça reste un téléphone vraiment pas cher, résistant, anti-choc, qui peut filmer les poissons. Parce que j'ai filmé les poissons. <rire> je ne sais pas si c'est bien, je peux pas encore regarder les roches, mais j'ai mis dans l'eau, et je l'ai, voilà, il a survécu. Hum. Voilà. Le, la semaine prochaine, il y aura donc le casque One Audio Monitor 80 que je vous ai présenté samedi. J'ai reçu la batterie nouveau une espèce de grosse batterie comme ça, pas très très lourde. Par c'est du lithium dedans. Une espèce de grosse batterie avec un onduleur des led possibilité de recharger en solaire et tout. Toi, c'est un espèce de petit pack que tu peux mettre dans ta bagnole et que tu peux partir en vacances. Et donc, du coup, tu as une espèce de grosse batterie externe pour recharger tes téléphones et tout. Enfin, voilà une prise de 120 et elle fait. Euh 250 ou 300 watts je crois hein. plus de 300 watts, je crois hein. un truc comme ça donc c'est pas mal 300 watts ça suffirait parce que je crois que mon mon, mon onduleur ici euh, c'est ce qui fait et quand euh, on est en panne d'électricité, ça suffit donc euh, ça suffit ça suffit hein. <rire> non de dieu voilà. bon donc on fera ça aussi la semaine prochaine euh, montre chinoise montre chinoise, alors j'ai reçu euh, la troisième montre, parce j'ai reçu la deuxième je vais vous en parler, je l'ai mis, mis là-bas directement et tout, voilà, donc ils font partie de la gamme Sigul, je vous rappelle, j'ai reçu la première Sigul euh, pour pour mon Noël et tout, donc là c'est une très très bien avec réserve de marge d'origine Sigul là c'est une montre hommage vous avez vu peut-être les photos sur Instagram, c'est une montre hommage la 1963, c'est-à-dire que la première montre fait pour l'aviation chinoise par les chinois avec du cigoule dedans et tout, donc ils reprennent le mécanisme, mais l'extérieur, c'est pas du vrai. Donc ce qui fait que la montre est quand même bien moins chère, c'est pas une montre de collection hein, pour le coup, mais c'est une quand même bien moins cher peut suffire. Et la troisième, qui est, qu est une baignard, voilà donc baignard qui a pris une montre et qui a pris un des mécanismes cigoule pas cher, mais automatique, ce qui permettra pour le mois prochain, parce que ce mois-ci je suis bouclé, de vous faire une vidéo avec trois montres avec mécanisme sigule à 50 100 et 200 euros pas enfin, toujours un peu en dessous de ça mais ça permettra d'avoir trois montres à savoir que celle là et l'autre ont quand même la réserve de marche c'est à dire qu'il y a comme elle est automatique il y a une petite aiguille qui te dit si elle est bien chargée ou si elle est pas chargée voilà de toute façon tu la secoues voilà, voilà comme ça et euh, tu la recharges automatiquement donc pour cette ce mois-ci du coup comme il n'y aura pas de la Sigul, il y aura peut-être les deux pagani qui me restent euh, des montres hommage à fond les ballons et là euh, l'autre aussi euh, montre hommage en mode Patek Philippe Nautilus donc ça ferait deux Pagani et une autre avec trois montres qui sont à moins de 100 balles chacune avec du Miota ou du Seco dedans et euh, en, en mode hommage euh, Rolex Patek Philippe tout ça tout ça quoi voilà mais avec leur logo dessus donc ce n'est pas de la contrefaction le Dougui V20 elle m'a confirmé qu'elle allait me l'envoyer après quand <rire> je vais dire euh, près de 3 en passant par 3. Non, mais je sais pas. Après, elle a dit va me l'envoyer. C'est comme euh, on devait euh, le nubiar et de magic. au ciel, euh, on doit l'avoir au mois de janvier. Tant que rien n'est parti, tant que rien euh, n'est parti. Bien, bien. bon, euh, ça c'est pour le Armor X10, pas mal. Ça c'est pour Twitch. Vous êtes actuellement 227 followers ça fait plutôt plusieurs tous les jours on prend deux, hein, un ou deux nouveaux followers, encore une fois, je pense que d'ici vendredi, comme on aura les cadeaux je ferai un petit teaser je pense dans l'émission peut-être de vendredi, et je vous dirai ce que vous pouvez gagner dimanche dans le live puisque là c'est ce dimanche-là, hein. tous les 100 followers, ou un dimanche sur deux, donc comme là on n'a pas fait les 300, ça sera ce dimanche-là, il y aura une caméra IP à gagner, un chèque cadeau Amazon de 10 euros, et le troisième cadeau bah, je vais voir, j'aimerais préférer la batterie que les lunettes, mais euh, je vais voir comme ça, je garde un peu de stock et il y en aura pour celui dans 15 jours, euh, par exemple. Bon, je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Instagram, mon pseudo c'est Greg Le Geek. On parlera maintenant de cette montre hommage... Que c'est pas, c'est du sigule dedans, mais c'est pas une montre sigule, encore une fois. Hein. Mais elle reprend un peu le look vintage jaune. À savoir que dans la boîte, <rire> j'ai regardé après, il y avait le bracelet NATO qui était au fond. Et je la préfère, moi, avec le bracelet NATO. Hein, c'est un bracelet en espèce de, de tissu fibre euh, entrelacé, quoi, tu vois. Que le bracelet cuir, le bracelet cuir était pas mal, mais la montre est pas excessivement chère. Hein, elle fait moins de 100 balles. Donc on se doute, ça leur en être fait, un bracelet cuir à 100 balles. On est d'accord. Euh, heure, minute, seconde, la trouteuse en bas, la date, heure, minute, seconde, date et réserve de marche. C'est, euh, je l'adore. J'adore à 80 et quelques euros là. Oh là là là là. Ce sera peut-être le, le, le, le coup de l'article du jour sur JT sur le, les magouilles. Ou bah voilà, euh, avec, je préfère avec le, marqué, avec le bracelet de NATO. Ça fait vraiment montre vintage neuve. Et c'est très très chinois là. Encore une fois, c'est de l'aviation japonaise de 1963. Voilà. Des marques chinoises qui fait des montres pour les chinois et tout. C'est une grosse marque. Hein. Je suis assez content parce que là. Le mois prochain, il y aura quand même trois montres avec du single inside. Alors, tout doucement, ça se fait. Bon, après, ouais, Instagram, le café de samedi ou dimanche, je ne m'en rappelle plus. Euh, samedi, je crois, samedi. Il y avait du, du thé euh, au cannabis. Alors, c'est l'autre, hein, c'est celui qui n'est pas. Qui fait pas, qui fait pas délirer, tu vois. qui' faut pas fumer, mais euh, j'ai vu qu'en France, c'était interdit. Ben, ils ont interdit tout, ben, non, ils sont furieux. Voilà le, le vin, mistinguette le café, euh, Real kick. Il y a des trucs un peu rigolos. Voilà, pour me suivre, mon pseudo, c'est Instagram. Euh, mon, p... mon pseudo, Instagram, c'est Greg Le <rire> Et le cannabis, il arrive, <rire> je l'ai commandé par la poste. J'ai pas acheté celui-là parce que c'était 500 baht, 15 euros la petite boîte, là. je trouvais qu'elle abusait un petit peu, j'en ai trouvé un en sachet, là, euh, on verra. Peut-être ça fera des émissions encore plus rigolotes. Je vous rappelle, vous pouvez également écouter cette émission en podcast, hein, sur, euh, directement soit sur Soundcloud, si vous avez un truc de flux euh, podcast sur votre smartphone, vous pouvez également, par exemple, moi j'ai podcast addict, podcast, podcast addict. Je mets le, le flux dedans, vous pouvez également l'écouter sur Spotify, sur euh, Apple Podcasts et Amazon Podcast depuis peu. Voilà, si vous préférez écouter l'émission plutôt que la regarder. Ou si vous préférez les deux, vous pouvez. Bon, film et série télé, bah rien, hein, comme Noël, euh, CES et chinois. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas grave. Non, j'ai rien de bien. J'ai fini euh, pâtissier et mécanique, là, pétacier, pétacier, pétacier, pâtissier et ingénieur. J'ai fini pâtissier et ingénieur. Euh... C'est nul. Il y en a vraiment des ingénieurs. Ils sont ingénieurs en branlette. Hein. <rire> je peux dire mais mec, t'es ingénieur. Un ingénieur en quoi C'est ingénieur dans son garage, ouais. et bricoleur. Il s'est acheté, un... acheté un diplôme sur internet. C'est pas possible. C'est pas possible, possible que les ait si peu de notions de... de tout. <rire> Après, on peut pas tout savoir, on est d'accord, mais quand même, il y a des trucs, il y a quand même là, c'est un peu abusé. Mais en même temps, c'est du spectacle. Donc j'ai fini ça sur Netflix, mais je vous en parle même pas parce que c'est nul. Bah, C'était pas son match, la... mais bon, les voix françaises sont horribles. Enfin, bon, voilà donc je vous en parle pas. Ah, mais tu viens en parler. Ah, bah oui, je sais, il est trop fort. Bon, je tout doucement sur Vincenzo Casano. C'est une série Netflix. Alors, 20 épisodes de 1h20. <rire> c'est une longue série. Alors, c'est vraiment série à la coréenne. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un peu long. Et là, quand même, tu te dis quand même 20 épisodes de 1h20. T'en vois pas le bout quoi. Parce qu'à la base, il y a une histoire. Te dis, ah, ils veulent arriver à ça, mais comment ils vont faire pour tenir quasiment 30 heures c'est pas mal, il y a des rebondissements, c'est très très fait à la coréenne et tout, donc... Lui il vient d'Italie, donc il vient de travailler pour la mafia, il est assez badass, puis en même temps, bon là, c'est en Corée, c'est assez loufoque et tout. Mais ça se regarde bien, c'est gentil, et oui, des fois j'éclate de rire parce que voilà, il y a vraiment des situations, des fois, qui me font éclater de rire et tout. Et c'est pas mal, en fait, je, je prends un bon moment et tout. Après, pff, je pense qu'il faut rien en attendre de cette série-là. Il a regardé un peu comme ça. C'est bien, c'est pas mal, la relation. Voilà, il y a toujours plein d'histoires à chaque fois, des rebondissements et tout. C'est vraiment le jeu du chef de la souris qui, qui peut. Euh, qui peut vous plaire. Par exemple, hein, euh, vous pouvez déjà essayer, hein, commencer, premier épisode. Soit accroche, soit accroche pas. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Bon, combien vous étiez sur 3 Bon, vous étiez un peu tôt le matin. Je vous remercie de passer de me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous rappelle, on se retrouve demain en live sur Twitch à 16h France, bien évidemment. Demain, le sujet du live ce sera, accrochez-vous bien, ces youtubeurs qui arnaquent les marques. J'ai tellement de retours de toutes les marques que je me suis dit, il faut qu'on fasse un live. Donc demain, le sujet du live, demain, je ferai un article certainement sur JT Geek, ça sera ces youtubeurs qui arnaquent les marques, on en avait déjà un petit peu évoqué, on en parlera peut-être plus longuement, encore une fois, on ne citera personne, vous n'aurez vous rien de moi. Même si j'ai oh oui, envie, hein. vous n'aurez rien de moi. Voilà, on parlera de ça, de cette nouvelle tendance qui est en train de s'imposer. Pourquoi, comment, euh, les marques et tout ça, parce que <rire> j'en ai trop, j'ai trop les <rire> trop de me... qui m'écrivent là pour, pour, que, euh, voilà, pour que ça passe un petit peu à travers voilà. Donc, on parlera de ça gentiment, tu permettras d'évoquer un sujet. Voilà. Donc, c'est YouTubeur Carnac, les marques, ça sera demain uniquement sur Twitch à 16h. Je vous rappelle, tu t'inscris sur Twitch, c'est gratuit. Tu me follows sur Twitch, c'est gratuit. Tu veux participer au live demain à 16h c'est gratuit, et tu veux éventuellement regarder cette émission, tu te dis ah ça a l'air vraiment bien ton histoire là, mais je peux le regarder en replay, bien évidemment, tu t'inscris et tu follows, et comme ça, bah, si tu arrives, par exemple, tu veux la regarder demain, mercredi, tu auras 6 jours pour la regarder, donc tu auras mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, voilà, tu auras quasiment toute la semaine jusqu'au week-end pour regarder cette émission, ça sera en live, encore une fois, le but, c'est de partir d'un sujet, de lire vos commentaires, de réagir, et puis de rigoler un truc et de passer un bon petit moment voilà, allez, je donne rendez-vous demain à partir de 16h sur Twitch je vous remercie de passer de me voir, ça m'a fait plaisir, souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts, allez, moi forcément je vous kiffe, rendez-vous demain, 16h sur Twitch, allez, demain, bye bye